Le président Colombia a annoncé La débarquer dans le pays d'Haïti pour le rencontrer ensemble avec gouvernement pour comment il est capable de mettre sécurité dans le pays d'Haïti. yo qui ont environ 20 mois depuis qu'ils en prison à cause de la participation à l'assassinat président Jovenel Moïse, écrit président Colombia pour dire que ça la tu as ont mangé, c'est là-dedans, ils ont fait besoin. Nous prenons bon plus de détails. Président Salvador a frappé encore. Fois ça, lui prend l'envers pour lui et ce bien-aimé. Elle arrivait saisi 1.2 tonnes de cocaïne qui évaluait à 30 millions de dollars et s'entendait à les saccager président Colombia. Nous prenons au détail. La justice dans le pays d'Haïti arrive à mettre un bas M. Monsieur Claire Vilus, Harry, qui t'est venu organiser un troisième mariage ensemble avec Madame Niki, c'est Mayette, dans la ville Saint-Marc. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés. Gaye pasteur, ma scène, qui embarcode tout pour bâiller explication. Messie Clavius, t'es marié déjà, et lui, gaye dépitite, petites pas jamais occupé. Lui rentré Miami, il marie ensemble avec une autre femme, et sortant d'ailleurs, lui retourner pour lui marier ensemble avec une troisième femme, et bien, première femme n'a débarqué fraise et se bien aimés mariage bloqué, la police, la justice, Debaké, sortant yo yomete, messia, en bacode, nous pral présenté ou image. ralé chez La police nanip, fait gros coup de filet, neuf bandits arrivés en bacode. Mou invité ou ralé chez vous, chita, confortablement. Fou ko s'amuse, il faut pas vous la caille où c'est un plaisir. Tout tripota ça y est, on mon mamite, retirer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 Nous, nous avons une chance de présenter nous un petit compte AIE. Eh bien, compte ça qui c'était depuis au pilem ou boueté. Merci à chaque fanatique qui te commenté. Réponse là, c'est pour vous. On parti pour nouveau compte. Pour nous gagnons. Zeb sur roche Zeb sur roche glacée. Pas hésiter à quitter l'élément de réponse par là dans commentaire là. Ça fait nous plaisir. En pile, en pile. Situation dégénérée pour Colombie qui est en pénitentiaire national dans le pays d'Haïti. Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, dans le jour passé, le président Colombie a annoncé qu'il un coup de pied dans le pays d'Haïti pour aider le gouvernement mettre sécurité puisque les a senti le pays coupable de sa Haïti à vivre journée aujourd'hui. Les soldats qui sont rentrés dans le pour d'Haïti sont soldats colombiens. Donc, les a que le pays coupable de sa Haïti. A kone pendant dernier moment ou la pou le pardonner tête li pou pays a pardonné devant Haïti donc la mettez ensemble avec gouvernement ki la pour comment e yo capable mettez sécurité en dedans pays Eh et bien frères et sœurs bien-aimés après déclaration ça colombien yo ki nan pénitencier national yon lettre voyé baye, président Colombie et bien dans lettre ça yo fait président kone monsieur président tendez-nous bien mon cher, nous avons besoin d'un procès équitable. Pas bon nous assiette, nous manger, c'est la dalle, nous tout. Et bien, frères et sœurs bien-aimés, depuis 7 juillet 2021, 17 ex-militaires colombiens qui accusés dans l'assassinat président Jovenel Moïse, depuis ça, e et bien, ils sont en prison jusqu'à présent, ils ne sont pas capables. De Donc, des fois, on des juges qui sous dossier à du ça, les besoins traducteurs. Les journalistes, les bon, en fait, bon, en fait, journalistes, les compliqué. les journalistes, les journalistes, juge journalistes, les gaz, les journalistes, les journalistes, les national, les journalistes, les journalistes, les jam les Et les journalistes, les ou les jour passé, yo, les eh bien FBI journalistes, les ensemble avec journalistes, les eh bien, frères et sœurs bien-aimés, famille prisonniers ont demandé ensemble avec le gouvernement colombien pour yo servir de médiateur, pour être capables de un traitement dit et un procès qui est équitable. Et M. Sayo, qui est en prison, qui a souffert dans Port-au-Prince, selon yon article noticias RCN Météo. Et bien, frères et bien aimé, le président Colombia a en un ensemble avec diverses images des 17 mercenaires qui en dedans pénitencier national. Et selon l'image, eh bien, frères et bien-aimés, Noticia fait qu'on est condition sanitaire dans ces lignes, mes amis, bagaille, on en tête chargée. Et 17 mercenaires rapportés. Vous prenez diverses maladies, comme choléra, tuberculose, vous pas qu'à jouer de manger et non seulement ça tout, vous pas capable jouer de soins santé. Et y l'autre image qui montrait que dans vase que messieurs a mangé et mais là au fin manger frères et sœurs bien-aimés c'est là-dedans yo obligé metté si sa yo a mettre a pour y al vider un côté si c'est comme ça bah il a fait pour les colombiens on besoin d'eau pour les haïtiens ça veut dire mais pour pour mais où mais koto a dormi c'est piut piut piut piut et puis là il fin piut piut piut piut et puis pour ramacherl ça veut dire so ou cap sauti là ou oual rendre visite et pour faire croisement ensemble avec bol matière fécale et bien frères et sœurs bien-aimés faut que moi e dis nous Colombien yon, ensemble avec le gouvernement, tant pour yon souple, garde qui ça yon capable yo, de faire pour yon, tant de yon ou bien, trente le dossier yo pour yon capable de extra de yon. Mais ce n'est pas qu'on est le président de l'Aïté nous, nous nous bénéficions doutes parce que nous nous venez dans le pays d'Haïti c'est pour nous avenir c'est pour nous travailler pour nous familles, nou, et puis nous venons dans piège donc, situation compliquée pour nous. Et j'en a vivre là, ce n'est pas façon monde vivre. Parce que pour manger nos bon après ça, pour faire matériel là-dedans, après ça, pour aller remanger là-dedans, il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont qui était en qui ont qui ont des devant la justice américaine. Il dit oui, il était financé assassinat et Rodolphe Jassa, ses bons amis ancien président Joseph Michel Matéli. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, dossier assassinat président Jovenel Moïse, j'en toujours dit le par tout mais vive à l'aise, c'est de. Pas monde qui participe dans l'assassinat capable kap de vivre à l'aise. Voler pomper ou mettre courriwale caché en bas fond l'en je suis en remonter sous la terre ou venir prendre sac sous l'estomac et sort an de s'entendre pour jouer sa qui était réservé pour vous. Eh bien, frère c'est ça. bien aimé, ma fille, vous connaissez, président Salvador a frappé fort. Il est arrivé, saisi, 1.2 tonnes de cocaïne qui est estimée ensemble avec 30 millions de dollars. président Naïl Boukele a annoncé sous Twitter, Force navale Salvador arrivé, saisi, il m'a dit, total de 1.2 tonnes de cocaïne qui évalue ensemble avec 30 de millions de dollars. président salvadorien expliquait eh comment il arrivait, saisi un bateau et s'entendait à trois individus nationalité colombienne arrivés en bas et ensuite président tag homologue colombien qui c'est Gustavo Perro. avait pendant un dernier moment, il a gagné quelques petits et frères et sœurs bien-aimés, Président Perro, dans le jour passé, qui vraiment critiquait la politique président Salvadorien, employé pour lutter contre la gang de la pays, et s'entendait, le président Salvadorien lui-même, il pral casser maintenant, mais le président Colombia, et il m'a fait reconnaître le président Colombia, qui était traité méga prison, le président Boukele était construit comme camp de. Concentration, pays Amérique centrale, souvent utilisé et diverses zones pour transiter cocaïne qu'apprendrait aux États-Unis d'Amérique. Eh bien, en décembre 2021, Salvador est arrivé saisi 4.1 tonnes de cocaïne dans l'océan Pacifique, quantité ça qui était évalué avec un total de 103 millions de dollars. Donc, frères et sœurs bien-aimés, président salvadorien dit président Colombia ramasser pou ou pas kap dim moi-même oh oui, politique ma mené contre gang pas bon et puis toute la sainte journée m'a ramassé et bien citoyens la kay, ou cap flaner ensemble avec cocaïne sous la mer en tout cas frère et bien aimé bagay yo compliqué des monde Mesdames, mademoiselles et messieurs et bien hier dans mole c'est nicolas la police arrive mette, des individus en bakon. bagay la triste si que ka mari ou nan kay, où on Ou gon la, e chercher. ou bralé cherché. Li rangé ensemble avec on lot. Pour voler comme la, pour bral konan out, frère se se bien aime, situation compliquée dans e le pays d'Haïti. Eh bien, la police fin mettait individu en bas corde. Mbral éviter ou tende et gade. Comment yotap témoigne. Je vous <coughs> demande, vous me Est-ce que vous avez gade ou vous mène? Est-ce que vous mène? Si vous mène, vous mène. Vous savez, vous avez des réalités, vous vous regardez. Vous vous quand Vous y a Vous vous regardez. Vous vous regardez. Vous vous regardez. Vous vous regardez. Vous vous regardez. Vous vous Vous vous regardez. Vous vous Monsieur dit dimanche après-midi, vous sur la monsieur, Je vous que vous êtes pour le dit que vous la pour la Vous avez dit vous dit que vous Vous Vous vous avez des qui ont des gens qui ont des réactions des qui des gens qui ont des gens qui ont C'est des qui ont des des qui avec m'a dit y a là, Madame Madame Nave venait ouais, Chérie, il y aura les hommes sous moi. Oui. » prend l'âge et la, la prend la peine pour fille. Oui. La piégé il c'est la police dit, comment on fait 49 appel. Qui relation grand ensemble avec Ah, plaider, Gaston. Et... Et dit, on ah, plaider, Gaston. On la popo. Je ne pas si Je un Je Je Je ne Je qu'il y Je pas pas je suis en de faire de faire des de Pas de problème. des choses. Je suis de ça des de faire des Je de faire des Je suis faire des choses. en train Qui faire des faire des choses. Je suis en train de de faire des choses. Je suis en train Je mais j'ai un peu de temps, je suis un peu de temps, je en de temps, un bon je okay. okay, okay. okay. Il va fait un moto. Il s'est fait un moto. Il Il s'est fait un moto. Il voilà. Là, le défi, a vu, qui on le <cré Tä cinnamon> だ的話, il a le destin au roi. a le destin au le le le le le il a une quoi Qui est ce qui qui ce qui Moi-même. Ah, non, t'as dit. Ça me c'est qui qui qui c'est qui ce qui ce qui C'est C'est va est pas. C'est on peut dire c'est la mère, la mère, pour Il y a un on a descendu ensemble, position pour Nous dimanche après à la Nous dit, à la même Nous à la il à la même voie. Nous à la même Nous à la Il à depuis la pas été Il Il n'a Il Mais pour Il y a bien plus de 40 L'argent s'en nous ne pouvons pas faire la même loi. Nous avons pas Nous pas de la ou même cacher les amnés. Qui va acheter les amnés? Qui va acheter les Qui va acheter les amnés? Combien acheter qui va nous amener? Comment? Parlez, parlez, parlez, ok. Quand est-ce que vous avez monsieur, vous avez dit, monsieur, pourquoi oh. je suis On oh. est à côté On oh. est à gens. On est On est à On à On à à à est est des est à des On est est-ce que vous allez vous Vous vous vous garder. vous m'avez dit, vous vous m'avez dit, vous voir. Et vous allez vous Et vous allez vous voir. Et vous allez vous voir. Et vous allez vous Et vous allez vous Et vous vous Et vous allez vous voir. Et vous allez vous voir. vous vous vous Et vous vous je ne sais pas si vous avez pas de vouloir vous mettre sur la carte à côté de Eh bien, les abonnés, c'est vous. nous le dit, dit, vous vous et puis, même si je a suis ensemble avec l'autre pour braquer madame dit, pour prendre l'argent. je suis dit, je suis dit, Donc, suis dit, je suis dit, je suis dit, je monsieur, monsieur je un dit, Monsieur, a dit, je suis dit, je suis Il je suis dit, je suis dit, on peut y aller à Matin Bonnet. Il n'y a secret pour y Il dit qu'on il a un il a lâché ton machine. Il dit qu'on que il mettait l'argent dans coffre physique. Là, expliquez-là, et on peut qui côté mettait l'argent dans Matin Bonnet, il a sauté. Et on a tout prêt à faire, où tu parles Eh de e e bien, frère, c'est bien aimé, on a y aller, elle et qu'on est qui côté Monsieur météphysire, à demain matin il apprend à faire les papiers pour descendre dessin, pour l'opresse, pour venir faire ça et rien pour y faire. Monsieur lève une nuit là, il prend un frère c'est sa bien aimé, il prend un là. il tire compère, Madame compère, qui était fin que accouchée, ses bébés a gêné trois mois, il tire ma compère. Et puis, tout sous la bonne, si bébé a bien sans maman, monsieur prend le la de l'autre, il le coup C'était, il y a 8 ans, le voisin a a pas sorti, parce qu'il a changé de bonnet, a changé bête. Et puis, que temps de le bébé a crié, crié, crié, crié, pas de chambres qui ont consolé le bébé. Les où frappé porte, force forcé, force porte, Les voisines arrivées Mais si elle a balayé, jeune madame, dans tout couché sous la cabane. Et puis si bébé a même, y a bien ensemble. Donc, quand il s'agit de dossier l'argent, s'il vous plaît, faut que nous fassions très attention. Si madame a fait complot pour kidnapper Marie, si Marie a fait complot pour me voler madame, donc, Frère bien aimé vous de comprendre la situation difficile pendant le dernier moment là, dans le pays d'Haïti. frère bien-aimés, bienvenue dans l'insolite, nous journée aujourd'hui. Vous Non, je bien aimé vous -lou <laughs> en Afrique. Dans l'Afrique, il faut me dire ça. Donc, rivem, rive en Afrique, faut me montrer comment ça a été. Vous avez participé à nos mariages, mais comment un cortège mariage, là, avez défilé, nous suivons même. Aïe aïe aïe, cotège mariage là avec un droum li fête, ma madame Marie. Oh my god, à l'aise, hein? là à l'aise. J'en zèle d'oum na fête, j'en chita là, le confort de ça. Aïe aïe aïe. Mm. Aïe les enfants, qui tap si mes Aïe ma reine, yo, fraise, et c'est. A y parle une autre cortège cortèges mariage. Ah, j'ai la vie. On a besoin ben, pile non pour héros dans la vie, tu vois? Avec bois et puis du rhum. Les motos, les ah, chauffeurs, les chauffer, ah, ay, cortège mariage là. Wow, wow, madame, ay, a des vins, messieurs marié. Ah. les enfants. Et puis marine parler. Waouh là. Oh Jésus! <laughs> Ret là, tu dis qu'on sait, il faut que limousine, faut que gauche, faut à droite pour marier. Tu vas quitter. Tu vas passer a passé maison, tu vas marier. Un eh? petit mariage bien, c'est e Mais c'est gagner pile l'argent. Non. La pas gagner la. de l'argent, c'est dépenser là. En moto devant et puis on râlé. Diverses doumes à Et puis on a pris les protèges. Et puis on s'est à marier. On a pris le duret, papa, ici. Parce que pas de discussion, pas de dépôt après nous, là souvent c'est d'être après nous là qui qu'on fait mariage yo craser madame mademoiselle et messieurs, image ça bagay garder là bagaille la triste capable c'est une quatre cérémonie nuptiale qu'on ou quoi c'est causé Eh bien la justice mettait en bacorde monsieur ça va images image là qui c'est clairvilus Harry. Qui vient organiser un troisième mariage avec Madame Ni Mayette saint marc hier 28 mars là Y ont pasteur passé Masen nonondre en barcode pour l'explication. explication et Monsieur Clairvillus et soeur bien aimé te marié déjà en Haïti et il y a des petites libations ok payo. Il est rentré aux États-Unis d'Amérique. Il est marié ensemble avec une dame, son nom de famille et puis troisièmement, mal de son, debake vin marie ensemble avec un l'autre, et puis sotande à la justice avec la police, débarque. ancien madame nan, débarque. Maria marie a écrasé tout mette misie en bakot, pou yon man qui intention, qui fait la marche marie, marié, marie, marié. ou pas, ou ki pepitit, ou marcher marche marie, ou pas jam divorce. mais c'est quoi l'histoire. Donc, sœurs bien aimés et restez connectés pour rester détaillés. Nous ensemble avec yo pour vous. Mesdames, mademoiselles et messieurs, vous avons nan ni pays. la police nationale fait gros, gros coup de filet et neuf bandits en ma corde. directeur départemental Nipla qui a fait plus de détails sur le dossier. Et nous même comme la police, nous venons entendre des questions à ces conseillers. Nous avons envoyé des informations a expliqué dans quelle situation nouye, et nous avons décidé de monter la garde au niveau du barrière pour nous être capable d'essayer de mettre les gens en état de nuit. Oui, il y a arrestation. Nous avons arrêté neuf monde au total. Malheureusement, non. Oui, heureusement. <laughs> et très certainement, très certainement, et nous-mêmes, nous ne pas qu'on est mounio de visage, physiquement, nous pas pas Mais c'est lorsque nous gagnons une unité qui descend au niveau du baradère, et nous avons nous profiter mes pour saluer courage du baradère, féliciter pour apporter le te bay la police et voir la police est capable essayer de mener une opération, d'identifier. Tout le monde qui t'a fait des oeufs et qui t'est voulu à en bas comme bataille pour être capable de s'y mettre à terreur. Pour le présent, moment, nous sommes capables de dire à 75-80%, nous avons un contrôle de la ville, nous avons un contrôle de la situation. Mais là encore, par rapport avec la configuration, configuration baradaire et l'espace côté à côté bandiologie, c'est des espaces qui inaccessibles. Même par voie véhicule. Donc, il est extrêmement difficile pour y arriver dans l'espace là. Mais quand bien même, nous avons estimé, force de l'audio font travail opère, parce que la majorité branche nous, nous avons débranché, et ce pile un malheureusement, ou du moins malheureusement, pour être des nous ils eu le temps de pour nous. Nous avons récupéré trois motos. Et il y a une moto qui détruit. il y a une moto, moto qui détruit. Une moto qui détruit. Il semblerait-il mettre estimer qu'elle à embarrassé la moto et là. Mais il y a trois motos, notamment directeurs de l'école. Ils ont pris la moto, mais sous pression, force de l'audio, ils étaient obligés vers les deux du matin de larger moto dans l'espace côté tout le monde a identifié et mettre la moto, récupérer. Et pour l'instant, nous avons deux motos qui sont deux motos qui confisquées aux ordres de la justice. Malheureusement, non, pas des âmes qui Et c'est peut-être plus grand regret, non, par rapport à jean situation. Il y a, comme on dit, tête de pont côté monsieur Monté-Tantioa. Nous n'avons pas vraiment gagné de gaine, possibilité pour nous atteindre avec espace-là qui est inaccessible, mais quand bien même, le travail a continué et l'objectif, c'est pour nous aller. oui, il y a des gens qui sont des qui encourage l'autre gens qui sont des notamment qui exemple nous gens qui sont qui sont des gens qui qui était dans prison qui était en prison qui était dans dans qui était temps et qui était arrêté et qui premier temps et qui a été qui a arrêté au Caille, il a transféré le Miragouane et malheureusement quitté dans la prison Miragouane et qui vont libération le 19 décembre 2022. Heureusement, il n'y a pas de chance euh, Vous voulez faire référence à qui côté Immigration. Bon, nous connaissons est... l'immigration sur les a son problème presque sauvé dans toute la République. Mais il ne faut pas oublier, nous même, même ja avec moi, nous connaissons son dossier, nous ne sommes pas pour lui. C'est brusquement, ça vient frapper son nom, et de toute manière, faut nous joindre nos gens pour nous gérer. Nous nou connaissons Namiraguane, il n'est pas différent de quel que soit le bureau immigration, yo, parce que nous connaissons son désordre Presque sur toute la ligne. Mais, miragouan li même, n'ta dire ki presque son kapati ki diye. Pendant que la police lui même, li metti, toute bonne volonté, si ta avec autorité pour nous garder qui j'en ont et puis am dotation personnelle on va voir les policiers avec bout de bâton, va voir les policiers avec zam de guerre, policiers à aller nécessaire pour. Canaliser mon yon dans la meilleure direction et pour yon arriver joindre le bureau pour yon le service que yon besoin. Mais nous-mêmes nous pas participer dans la gestion du passeport. Laisse-moi vous dire, chef. Et Idmo, c'est la force qui gère les troupes. Idmo, c'est médecin d'autres qui fait. Bâton, c'est principal ami de moi bouclier c'est principal zambaton et eh, pour casse eh, c'est principal zame monde qui dans métier d'autre là mais c'est pas parce que on policier gon bâton ton mel ça veut dire que à tort raison c'est casser tout le monde c'est baton pas si va là quoi c'est la, la problème là est-ce que nous te rendre nous contre un policier te gain gaz en Noteront policiers tenir armes de guerre non même non parce que nous qu on quelles que soient les circonstances policiers idmoa force de l'autre, là pour gaz la faire félicitation des dans n'importe quelle circonstance, ou bien dans n'importe quelle direction donc on baton non mais on idmo c'est âmes principales c'est âmes de travail l'instant la police qui contrôle le de 75 à 88% non Malheureusement, ou heureusement non, pas des gens qui sont parce que la police pas là pour jeter La police pour ramasser les gens. Donc oui, il y a des arrestations qui sont faites, il y a au nombre de neuf personnes qui sont arrêtés. Nous avons au moins trois motocyclettes qui sont saisies et puis ils ont passé par les flammes, mais c'est pour mettre les le moto. Bon bien entendu, ne sont pas poulet Mais l'elle ouais, embarrassé à la moto. Les rangs continuent de se retirer, mais ils ont été retirés. Donc voilà, frères et sœurs bien-aimés, vous avez entendu la déclaration du directeur départemental Nipland, donc dans la la situation est extrêmement compliquée. Eh bien, la police fait un premier coup de filet neuf individus en bas de et l'autorité a annoncé qu'elle a continué le travail pour qu'elle soit capable de reprendre le contrôle de la zone pour mettre en sécurité. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans Haïti, la république des coquets, SSL, voler au Capreté. Quand est élément? Vous vous rappelez votre déclaration déclaration? Présent place Saint-Pierre, pour porter démission, si deux heures de temps passées... Ça veut dire vous prenez place Saint-Pierre, deux heures de temps passées, si je ne pas porter la d'émission, vous allez prendre la Je ne vais pas descendre. Pour le de démission, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, le nous, nous, nous, nous, nous, les nous, ne nous, nous, nous, les nous, les nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, Dernier coup pour tout coucou à frère et bien-aimé, ça qui triste, imaginez. Les États-Unis d'Amérique, le FBI frère et bien-aimé, mette un million de dollars à terre sous tête l'homme. Un million, tête, Yon million, tête, Yon million de dollars à terre sous tête l'amour sans joue. Un million de dollars à terre sous tête Ça bien, oui. Un million de dollars. Sous chaque tête, gang pour moun qui baye information qui arrive et fait mare mari, monsieur Sain. Yo Il n'y pa pas qu'à joindre moun qui vous permettre au mari. La police il mettait 10 millions de goudes sous tête vitel homme. Avec 1 million de dollars plus 100 millions de goud. Et puis vous avez gardé, monsieur, une série de policiers, l'éternel. Il y GPN, quest c'est USP ou papa. On série des policiers armés juste dans mes grands amis, beaux uniforme. Yo eux, ils président pour 1000 dollars américains. <laughs> Avant dit, ou capable bandi yo pas petit frères et Si on qu'a mettait un million de dollars, pas yes une pièce qui braille baïe information pour m'arrêter gang et tandis que yo vendent président pour 1000 dollars <laughs> américains, monsieur nous cocoract. Messieurs nous, cocorates à mort. Ma chan pense nous te descendons dans niveau ça. Yo te dis, ma ici, pas souffre, gangou, même pas de pense nous tapons bagay comme ça. 10 millions goudou dans la police, plus pas de 1000 dollars américains. Ave d'in bakamit. La pat souvite l'homme. Nyam, nyam, nyam. L'autre ta Kaboul avec a été. Donc, frère, c'est ça bien aimé. L'am djou pas borisit, c'est la république des coquins selvaux, les capretés pas passer ces si blagues. <laughs> en tout cas donc les nous pays l'ont pour que vous déstabiliser tout dirigeant prêt pour faire check mon frère ensemble avec l'autre il a fait check mon frère ensemble avec gang et puis mes journées dis, la police mette de yo, de la de kokte, a mis l'argent d'ailleurs 10 millions de gouttes pour prévenir l'homme et même eux même dans cocktail libérer l'homme ils ont ensemble éviter l'homme à planifier assassinat Policiers qui t'a sécurisé, président, baille ses passer pour 1 dollars américains. Et puis, men kounya a un million de dollars à Pièce moun pa ka ba information pour arrêter vite l'homme. Si nou nou <laughs> monsieur, nous lâche. Nous avons un sentiment. Nous kokourat à mort. Madame, mademoiselle et messieurs, bienvenue dans Haïti, pays spécial. Ouais, ou alors après cette petite pour après ça, on va dire petite pape. ou? comptez ça que vous avez pris Quittez Ok, Aïe Aïe Où est Poudou Est-ce que c'est Je ne sais prend si c'est un premier ici. Qui intentionne Pour si pas nous comme ça. pas vrai Et puis quand y a là, vous mettez le bois en bois, Vous mettez un bois en bas en bout de bourrette marronnée. Et vous mettez bloc et vous pouvez peser. Vous pouvez le finance de petites après son marché de petites papou, mais comment pousser à bon? Pou, ouais? Tap, tap, tap, tap. Bati! Hi hum, mm, dis j'en oui. Mm. Tap, tap, tap. Hi ouais, bah, là c'est pas, il frappant, le bah, frappe en il fait mal. Ah, il a plat de gars. Ou pas le gars, ou pas le Non, ou pas de gars. En tout cas, mesdames, mademoiselles et messieurs, j'aime toujours un dire, Haïti dictature, l'appel des Antilles, Haïti démocratie, la République des seul celle volée au caprété. Qui vivra, verra, qui mourra, kakara. Moi, je vous remercie parce que vous avez suivi avec attention. Merci pour fidélité ou patience. Moi, je aller m'appuyer ou un papa, bon parce que c'est les même celles qui capable de protéger la vie à la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous sommes pas, M. rendez-vous à 7 heures pour une autre vidéo. Bye-bye.